Selon une étude, une tasse de canneberge améliore la mémoire. Des chercheurs britanniques ont mis en évidence le potentiel neuroprotecteur de la canneberge. Explication. Une nouvelle bonne raison de surveiller le contenu de votre assiette. Au Royaume-Uni, des chercheurs de l'Université d'Istanglia ont constaté que l'ajout de canneberge à l'alimentation améliorait la mémoire et les fonctions cérébrales. Cet apport réduirait aussi le mauvais cholestérol. Les chercheurs ont étudié les avantages à consommer l'équivalent d'une tasse de canneberge par jour chez les 50 à 80 ans. La démence devrait affecter environ 152 millions de personnes d'ici 2050. Il n'y a pas de remède connu, il est donc crucial que nous recherchions des éléments modifiables sur le mode de vie, tels que l'alimentation, qui pourraient aider à réduire le risque et le fardeau de la maladie, encourage le chercheur principal. Le docteur David Vozour, de la Norwich Medical School de l'UA. Avant d'ajouter, des études antérieures ont montré qu'un apport alimentaire plus élevé en flavonoïdes est associé à des taux plus lents de déclin cognitif et de démence. Et il a été constaté que les aliments riches en anthocyanes et pro qui donnent aux belles couleurs rouges, bleues ou violette, améliorent la cognition. Propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires le docteur Vosour rappelle que la canneberge est une baie riche en micronutriments, une composition reconnue pour ses propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Nous voulions en savoir plus sur la façon dont les canneberges pourraient aider à réduire la neurodégénérescence liée à l'âge. Pour parvenir à ces conclusions, les chercheurs ont étudié de quelle manière une consommation de canneberge pendant 12 semaines impactait la fonction cérébrale et le cholestérol. Dans cette étude, des participants ont consommé 100 g de canberge fraîche. L'autre partie du panel a mangé un placebo. Nous avons constaté que les participants qui ont consommé de la poudre de canneberge ont montré des performances de mémoire épisodique significativement améliorées en combinaison avec une meilleure circulation des nutriments essentiels tels que l'oxygène et le glucose vers des parties importantes du cerveau qui soutiennent la cognition. En particulier la consolidation et la récupération de la mémoire. Le groupe de la canneberge a également présenté une diminution significative des taux de LDL ou de mauvais cholestérol, résume le docteur Vozour. Une confirmation scientifique supplémentaire de l'impact positif de la canneberge sur la santé vasculaire et cognitive.